Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus des au de la nature et de la création, au-dessus de tout. Stay. Yeah. c'est mm -hmm. mu mm -hmm. Oui, c'est ça. I'll